Bonjour à tous, euh, voilà, j'ai reçu euh, un petit enseignement de la part du Seigneur. Euh, C'est à propos d'un passage qui est dans l'évangile, qui se trouve dans Luc. Le chapitre 7, le verset 36. Donc je lis, merci Seigneur. Un des pharisiens prit à Jésus de manger chez lui. Et Jésus entra dans la maison de ce pharisien et se mit à table. Et voici, il y avait dans la ville une femme pécheresse qui, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et se tenant derrière à ses pieds en pleurant, elle les mouilla de ses larmes, puis elle les essuya avec ses propres cheveux et lui baisa les pieds et les oignit de cette huile odoriférante. Mais le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, certes il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Amen. Merci Seigneur. Donc en fait, le Seigneur m'a interpellé vraiment sur ce passage et m'a montré que Jésus, effectivement, est prophète. Et ce pharisien dit, si cet homme était prophète, nous savons tous que Jésus est le prophète, de tous les prophètes, sauf que euh, ce pharisien euh, n'avait pas la charité. Et... Le Seigneur me montrait que si lui, il n'avait pas euh, les yeux rivés sur Dieu, s'il si n'avait pas cet amour que le Seigneur nous demande d'avoir, cette charité que le Seigneur nous demande d'avoir les uns envers les autres, lui-même, Jésus, n'aurait jamais pu accepter que cette femme le touche en fait. Il n'aurait jamais pu accepter même qu'elle lui serre la main, sachant ce qu'elle était comme femme. Et cette femme, malgré le mépris euh, qu'avait le pharisien, malgré le mépris que toutes ces personnes sans doute ont eu, parce que c'est quand même une scène euh, qui s'est passée devant beaucoup de gens, malgré cela, on voit que cette femme est tombée amoureuse de Jésus. <rire> Donc, ce qui est extraordinaire dans ce passage, en fait, c'est qu'il y a trois sorte de cœurs différents. Il y a le cœur de ce pharisien qui méprise cette femme. En plus, il dit que c'est une espèce. Il dit, euh, si cet homme était prophète, certes, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Voilà. Donc, nous avons un cœur de cette femme repentant, euh, le cœur de cette femme qui tombe amoureuse de Jésus, euh, mmh. qui comprend que Jésus, lui, ne la rejette pas. Elle comprend que Jésus est en train de lui pardonner ses péchés. Nous avons un, un cœur de ce pharisien qui, lui, ne comprend rien, en fait, pourquoi Parce qu'il n'a pas la charité de Dieu, cette charité que le Seigneur nous demande d'avoir. Donc lui, c'est normal que son regard ben, ne soit pas le même en fait que celui de Jésus. Et nous voyons le cœur de Jésus par contre qui est rempli de la charité de Dieu, qui est rempli d'amour pour cette femme qui est en train de, de, ben, de, de supporter en fait le regard des autres. Mais l'amour qu'elle a trouvé en Jésus est tellement plus puissant qu'elle arrive à surpasser le, le regard et le mépris de ces gens qui sont en train de la regarder en fait. Donc le Seigneur était en train de beaucoup me parler aujourd'hui. Il me disait que sans l'amour de Dieu... On ne pourra rien surpasser et on sera toujours dans le jugement en fait. On sera toujours ressemblé aux gens qui n'ont pas justement rencontré Dieu. Et faire la rencontre avec Dieu, c'est faire cette rencontre comme cette femme a fait cette rencontre avec le Seigneur. Elle est tombée amoureuse. Elle est vraiment amoureuse de Dieu. Et c'est une femme qui est capable... De, de soulever des montagnes, capable de faire des choses pour Jésus parce qu'elle a compris que Jésus l'aime. Et elle a aussi compris que les autres qui sont en train de la regarder ne l'aiment pas. Mais elle a supporté ce regard. Ce n'est pas facile, hein? imaginons-nous un peu la scène. C'est difficile, hein? Euh, de voir que cette femme quand même a été euh, jugée par les hommes, jugée surtout les hommes qui, je parle vraiment le, les hommes, hein, qui sont très durs envers ce genre de femmes en fait, et qui eux-mêmes ont peur <rire> quelque part, eux-mêmes ils se sont dit mais comment Jésus a fait parce que eux-mêmes ils se sont dit elle va nous contaminer et on finira peut-être euh, par euh, par succomber euh, parce que peut-être, sans doute, c'était une belle femme aussi, peut-être succomber à son charme. Alors surtout, mais comment Jésus fait pour qu'elle euh, le touche comme ça Mais il va, il va tomber C'est ce qu'ils se sont sans doute dit. Mais il va finir par, euh, par aller avec cette femme. et C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui disent dans le monde que Jésus, ben, il avait une femme. Sauf que non, parce que Jésus était tellement lui tourné vers Dieu, son cœur ne voyait que Dieu. Même une femme qui le touche, ça ne pouvait rien lui faire. Parce qu'il il n'était pas de ce monde. Donc aujourd'hui, euh, vraiment le Seigneur m'a beaucoup parlé sur ce passage. C'est un magnifique passage en fait. C'est un passage où le Seigneur veut que nous, nous arrivions à ressembler à Jésus de cette manière. Que nous arrivions à pouvoir... Euh, parler, toucher des gens peut-être qui, pour qui, ben, on ne serait jamais euh, euh, arrivé jusque-là. Euh, euh, simplement pour expliquer que quand on, on réussit à tomber réellement amoureux du Seigneur, euh, se les ôter en fait. Il n'y a, a rien qui peut nous gêner. On ne sera pas gêné euh, de, de, de parler euh, avec un homme, une femme, un euh, noir, un blanc, enfin je ne sais pas ce qui peut nous gêner dans nos vies. Il euh, y en a qui peuvent être gênés de, de, de, de discuter avec des femmes parce que ce sont des hommes. Euh, des femmes qui sont gênées de discuter avec des hommes parce que voilà... Euh, on a peur d'être mal vu. Donc aujourd'hui, l'église, c'est pas ça. Aujourd'hui, l'église, euh, sinon, ben, faisons des églises euh, pour femmes et faisons des églises pour hommes. Ou alors faisons des églises pour les gens qui sont mariés et puis faisons des églises pour les célibataires. Euh, faisons aussi des églises pour que, pour les enfants. Enfin voilà, commençons à faire la distinction. Et là, ben, à ce moment-là, nous, nous allons devenir charnels. Nous sommes charnels quand nous avons ce genre de... De, de raisonnement sauf que le Seigneur lui il est resté assis il a accepté que cette femme le touche il a accepté qu'elle lui baise les pieds et qu'elle qu qu lui essuie aussi ses pieds avec ses cheveux c'est pas mentionné là mais on le sait donc aujourd'hui revoyons nos voix revoyons nos cœurs avons-nous ce, cette charité en nous Avons-nous cet amour pour Dieu à supporter à, à supporter le regard des autres Sommes-nous guéris Et demandons au Seigneur vraiment de nous montrer nos cœurs, demandons au Seigneur vraiment de nous montrer si nous sommes réellement amoureux de Lui. Et est-ce qu'on est capable d'accepter certaines choses qu'on n'aurait pas acceptées quand on, on était dans le monde, sommes-nous réellement guéris Et sommes-nous sur la voie de la guérison ou bien sommes-nous encore dans la chair, dans les raisonnements, dans les enfantillages qui peuvent tuer des âmes Parce que quand on a un raisonnement ou une manière d'être envers les autres, on ne se rend pas compte, mais euh, parfois euh, la personne qui est en face de vous, elle perçoit certaines choses que vous, vous ne voyez pas, et euh, elle, sa personne, elle le ressent. Et elle, elle se dit, mais est-ce qu'il est vraiment de Dieu, lui Est-ce qu'il a vraiment la, le côté du Seigneur Parce que moi, je, je ne vois pas. Donc, voilà, je, je, je tenais vraiment à parler de ça. Je tenais vraiment à partager ce que le Seigneur m'a dit. Parce qu'aujourd'hui, ben, nous sommes encore durs les uns vers les autres. Nous sommes encore... Euh, dans ce regard, dans cette manière de, de raisonner qui n'est pas du Seigneur. Donc, je glorifie vraiment le nom du Seigneur pour ce qu'il m'a dit aujourd'hui. Euh, voilà, Mais si, vous pouvez, si vous voulez réagir, il n'y a pas de souci. En tout cas, gloire au Seigneur, merci Père, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Papa. Amen.